Hey, bientôt les lapins crétins commencent. à Attends. Papa, donne-moi la télécommande qui est sur la table là. <cười> donc tu as finalement buté le pied là. <cười> Pourquoi tu me poses cette question, lapin crétin En fait, c'est parce que, donc, tu peux très bien prendre la télécommande là. Mais non, il faut que tu me déplaces, moi qui suis dans ma chambre. Encore de jeux au jeu vidéo. Je tu as une fois un marque de vie parce que tu m'appelles. Oh madame. Yeah! Tu vois ton éducation? Tu vois ton éducation, non? elle est. Liée. Elle est non, papa, est. non papa, non papa, vrai, vrai c'est pas bien. Il faut il faut changer ça. C'est pas bien. I got bribes in the Checked it on me in the family. Credit cards in the scammers. Getting no licks in the van. Legacies.